Ap mordé Israël dans le désert là. On s'est sait pas venir, mais chaque piqué, on peut y aller. On est Israël qui mourit. Moïse dit Seigneur, ça m'a fait, mes peuples mourir dans le même. Ça a fait pour moi. Il, il dit Moïse, puisque on gagne ou on connaît. Un bon personnage pour me qui pourra le prendre son bois. Comment se montrer l'image là non? Comment se montrer l'image là Même il prend prennent un serpent Satan prend une image de serpent. Pour se piquer en termes de malédiction. Et fait image. Satan prend un serpent réel. pour piquer. Il dit, Moïse, vous mettez une image de serpent. Et puis, mettez le son bois Et puis, panne sous bois Et puis, petit peuple là N'importe qui Qui ne sait pas des à piquer Avant de mourir Père, gardez c'est pas sous la croix Oui, oui, gardez Même si tu n'as pas piqué Gardez, gardez sous la croix Jésus vient de dire, de même que Moïse, il va le séparer dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui. Yes. Alléluia. Alléluia. D'après moi, il est saisi. Je l'avais dit que le ministère de la foi. La foi transcende toutes les dispensations toutes les époques. Seulement la foi n'est pas éternelle. Toutes les époques, toutes les dispensations Mais c'est pour un serpent brûlant, vénimé, on dit que vous gardez une autre image sur un pied-bois. Et pour guérir, mais c'est ça, c'est la foi liée. Ah, dame, nous comprenons. Ah, la foyer. Ah, c'est la foyer. D'après mon bien saisi. L'océan apôtre.